c'est le syndrome de la sauveuse tes... le non aboutissement euh, le non aboutissement de tes actions génère de la frustration le non aboutissement génère une sorte de remise en question de qui tu es comme euh, tu comme si tu te questionnais sur ta position sociale comme si tes actions tes actions ont beaucoup plus de ont, ont beau, pardon tes actions ont beaucoup trop de poids tes actions, ont beaucoup trop de... tes actions sont un fardeau. Donc à chaque fois que tu en fais une, si tu ne l'amènes pas à bien, ou que tu que tu l'amènes bien ou que tu la... ne l'amènes pas à bien, ça génère bah, soit une récompense, soit de la frustration. Et ça génère, en fait, c'est ça, est... Est ça qui vient déterminer quelle est ta valeur. Le fait que tu sois en avancement ou alors en stagnation, détermine ta valeur. C'est un... Ça me dit, c'est un, comme un effet post-traumatique. On t'a inculqué, en tout cas, t'as retenu, c'est ce que me raconte ta structure, t'as retenu une... Euh, que les actions, c'était le, euh, le meilleur moyen pour toi de te démarquer ou alors de te faire oublier. Et donc, pour ne pas oublier que tu, euh, que tu existes, que tu as de la valeur. Tu as besoin d'un... Lorsque tu échoues dans ton système, de... dans ton système tu as besoin d'un biais extérieur pour aller. Pour... Euh, tu as besoin d'un... De... Ouais, c'est ça. Tu as besoin d'un biais extérieur pour... te sentir en vie, en fait. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose Tu souhaites ne pas être oublié. Voilà ce qu'il y a derrière ce côté euh, « je bouffe du sucre lorsque je n'arrive pas à avancer dans mes démarches administratives ou pro ». Tu n'as pas envie de te faire oublier. Ou plutôt, tu as peur de te faire oublier. Ce serait plus juste dit comme ça, en fait. Tu as peur de te faire oublier, tu as peur de ne pas être euh, dans les bonnes grâces des autres. Donc, que le regard des autres te permettent à toi de te valider, te permettre à toi, pas te valider, mais te permettent à toi de, de, de voir quelle est ta valeur. Et sous ce système-là, qu'est-ce qu'il y a une, une envie de plaire. Et pourquoi est-ce que tu te décales par rapport à ton système euh, Parce que l'envie de plaire te décale forcément par rapport à toi. L'envie de plaire génère forcément un système qui vient te positionner ou tu te positionnes toi-même par rapport aux autres et pas par rapport à toi-même. C'est pour ça que je pose la question à ta structure, pourquoi est-ce que tu te décales par rapport, à, par rapport à ton centre, par rapport à ta valeur, par rapport à, à, à te dire je t'aime Ce serait, une autre, ce serait une, autre, une autre manière de le dire. Tu préfères être prisonnière derrière des barreaux plutôt que vivre de la vie réellement libre. Et donc, avoir voilà avoir un état de, satisf de satisfaction de ta part n'est pas facile. Il te faut toujours des barrières, il te faut toujours des, des, des stratégies pour t'empêcher d'avancer et pour te prouver que tu existes. Hum. Ouais. Voilà à peu près pour, euh, pour ta question, Marielle. Bonne soirée à toi.